Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer deux vélos, deux vélos qui sont à vendre. Nouvelle saison, nouveau vélo. Vous l'avez vu, maintenant, moi j'ai mon nouveau VTT Enduro, le GT Force Carbone. Donc, le transition qui est derrière moi, c'est le premier vélo qui est à vendre. Et le deuxième, ça sera un BMX Race, hein, que vous avez déjà vu. Ce sera dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo Alors, c'est assez compliqué, honnêtement, de vendre euh, mes vélos en cette période de confinement. Et aussi, quand on fait des vidéos sur YouTube, à chaque fois, je mets des annonces sur le bon coin par exemple les gars me contactent pour euh, me rencontrer et pas forcément acheter le vélo donc en fait je me suis dit je vais faire une vidéo comme ça vous acheteurs, potentiel acheteurs, vous connaissez tous les détails du vélo dans quel état il est c'est mieux que peut-être des photos je vais être très clair avec vous je vais vous montrer tous les détails s'il y a des petits pocs vous les verrez s'il y a des pièces en plus vous les verrez, c'est très simple, mais en gros ça va permettre de vendre mes vélos comme ça. J'essaye, on verra. Le premier vélo qui à vendre, c'est donc le transition qui est derrière moi. Vous le connaissez, j'ai roulé la saison dernière avec. C'est le transition Patrol. Il est monté. Je vais vous faire des plans des tailles à chaque fois des pièces que je suis en train de vous dire, mais en gros donc c'est un taille L déjà pour commencer. Je mesure 1m77-78. Il est il est fait pour des gabarits de 1m70 à 1m80 quoi à peu près. Donc si vous êtes dans ce gabarit-là, c'est bon. C'est donc un VTT enduro. Les roues, c'est du 27,5 et demi. Il est monté avec une fourche avant, RockShox... Euh, en 170 à l'arrière c'est du 160 je mets toute la description du vélo complet la fiche détail dans la description donc il y a plusieurs modèles en gros ce modèle là euh, il est de 4800 euros jusqu'à euh, 7000 euros là on est sur le modèle euh, équipé SRAM deluxe donc il a 4800 euros neuf le cadre est en carbone bien sûr comme son nom indique deluxe donc c'est tous les composants Dilux de chez SRAM donc tout l'équipement c'est SRAM les freins c'est du SRAM du SRAM guide, la transmission c'est du SRAM Eagle, un plateau enfin un plateau à l'avant voilà à 12 vitesses à l'arrière, donc monoplateau des roues Novatech, qui franchement ont fait le taf toute l'année aucun POC, nickel, le guidon c'est du Race Face, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre actuellement il est monté avec les pneus Michelin euh, prototype enduro qui sont maintenant dans le commerce mais avant c'était les prototypes enduro si vous souhaitez tester ces pneus là gomme tendre, je les laisserai sur le vélo si vous souhaitez des pneus neufs je peux vous mettre les pneus d'origine, c'était du Schwalb, ils sont là Donc c'était monté avec ces pneus Schwalb, honnêtement je sais pas ce que ça vaut C'est à mon avis pas les meilleurs euh, du marché, mais en tout cas ils sont neufs Donc si vous voulez, euh, je peux les changer et mettre des pneus neufs dessus Ou si vous le souhaitez, j'ai aussi euh, des pneus Michelin, donc voilà je peux le monter neuf également Ça il n'y a pas de problème, on s'arrange est cool c'est que le vélo a été protégé depuis le début avec des stickers de protection All Mountain Style c'est pour ça qu'il a une déco un petit peu euh, lézard camo on va dire tous ces stickers là ils sont épais ça sert à protéger de tous les impacts de toutes les rayures si vous les enlevez ou si vous voulez les garder mais si vous les enlevez en gros le cadre il sera neuf derrière le vélo il est garanti trois ans il y a les factures euh, je les récupéré dans avec le distributeur directement race Company france que vous appeler euh, quasiment tous les jours en tout cas ils sont ils répondent tout le temps il y a d'ailleurs un numéro de série euh, qui existe où vous pouvez le mettre en ligne sur transition euh, le site transition j'enchaîne la vidéo du coup avec euh, des plans du vélo et puis on va passer au deuxième vélo donc euh, le Bx allez juste avant j'ai oublié quand même de vous dire le prix euh, le prix de ce vélo donc comme je vous ai dit, il vaut 4800 euros neuf Là, je le mets à vendre 3500 euros. Voilà, 3500 euros, il est en très bon état. Je peux l'envoyer. J'ai les gros cartons, les protections. Il sera nickel. Si vous voulez après des conseils pour le remonter, mais en gros, normalement, il arrive quasiment les deux roues Il y a juste guidons à retourner. Donc c'est super simple. honnêtement. voilà, je pense que j'ai tout dit. Ce vélo là, je le vends sur euh, le Bon Coin. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez me contacter comme ça sur le Bon Coin. Paiement par virement bancaire Et une fois que le paiement par virement bancaire est fait Je vous l'envoie Voilà Je pense que vous me faites confiance au niveau du virement Vous me connaissez c'est pas très dur de, de connaître mon nom et mon prénom Donc euh, voilà Allez petite vidéo de ce vélo là Et on passe au deuxième C'est parti Deuxième vélo, c'est un BMX Ray, c'est celui qui est derrière moi, c'est le Inspire Evo Pro XXL. Au niveau de la taille, donc c'est pareil, moi je fais 1m70 et m 1m 78 donc c'est un vélo qui me correspondait Normalement, je crois que ça peut aller genre de jusqu'à 1m85. Je l'ai pris quand même assez long pour être bien stable sur le vélo. J'ai l'habitude des longs vélos, mais voilà, au niveau des tailles, je pense qu'on peut aller de 1m70 à 1m85, quoi, en gros, voilà. Euh, donc c'est la marque Inspire, c'est une marque française qui est vendue, fabriquée. Qui Par Frenchies Distribution, donc c'est en France, c'est près de Lyon en super état. Franchement, j'ai pas beaucoup roulé avec. J'ai eu le Concorde assez rapidement, l'autre vélo encore expire. J'ai le nouveau, c'est pour ça que je je suis là maintenant Il est monté d'origine Inspire Les jantes, les roues euh, Le seul truc que j'ai changé, c'est les pédales Vous souhaitez garder les pédales Crank Brother couleur or Je pourrais, je pourrais les laisser Ça, il n'y a pas de problème C'est quand même des pédales qui valent entre 70 et 100 euros suivant les magasins Donc euh, voilà, ça monte un peu Les pneus, les freins, tout ça, les roues, elles sont en bon état des petites euh, vidéos euh, des roues qui tournent droite après là dessus il n'y a pas grand chose à dire hein, sur un BMX race il n'y a pas grand chose il y a juste un V-brake à l'arrière il n'a pas trop servi il y a effectivement quelques toutes petites rayures mais c'est juste dû au rangement dans la voiture euh, sur le top tube mais sinon il est nickel la valeur 9 normalement en magasin c'était 600 euros là je le vends euh, 300 euros donc voilà, moitié prix pour un vélo qui a très peu roulé, écoutez, faites-vous plaisir, le BMX c'est vraiment cool, c'est une discipline que j'adore, donc j'espère qu'il pourra servir à quelqu'un, comme le transition je peux l'envoyer, et d'ailleurs je vais l'envoyer, puisque en cette période là euh, j'ai pas forcément envie de rencontrer des gens, et on est confiné il faut rester à la maison, donc voilà, ça sera envoi puisque la poste elle fonctionne encore pour l'instant ça se passe sur le bon coin, l'annonce elle est dans la description juste en dessous, Dire de plus, voilà, bah c'est tout. Écoutez, euh, si toi aussi tu cherches un vélo, si ça t'intéresse ce vélo là, possible le dire dans les commentaires et je vais les checker. Lâche un gros pouce bleu, pense à t'abonner, ça fera plaisir. Bon ride, on finit avec une petite vidéo de présentation de ce vélo là. Ciao.